Bien Joseph, tu m'as fait le plaisir et l'honneur, en ce mois d'août 2013, quelques semaines avant la sortie de ton prochain ouvrage, de me proposer cet exercice que... qui n'est pas habituel pour moi, euh, peut-être pas non plus pour toi, qui est celui d'une du... interview où on va discuter à bâton rompu de la prise en compte des psychoses dans le travail éducatif, oui. Alors, bon, il y a quelque chose, une question qui me brûle les lèvres pour euh, qu'on commence à échanger là-dessus c'est pourquoi un énième ouvrage d'inspiration frôno-lacanienne sur la question des psychoses hmm. D'abord, je te remercie, Jacques, de te plier à cet exercice qui n'est pas, pas évident, de discuter devant une caméra. Euh, écoute, la première chose qui me, qui me vient, d'abord, j'avais envie de ramasser dans un ouvrage un certain nombre de, de réflexions euh, que j'ai tirées de, de ma pratique, euh, d'éducateur et puis ensuite de, de psychanalyste, à partir des psychotiques, et de le, de le construire en direction des, des, des collègues du champ éducatif, parce qu'il me semblait que d'abord, euh, euh, c'est les, les professionnels qui sont aux avant-postes par rapport au, aux psychotiques qu'on qu voit, surtout dans, dans ces établissements, euh, du fait que l'appareil de psychiatrie est, est défaillant, euh, et ça ne tient pas à la qualité d'ailleurs des, des collègues psychiatres ou infirmiers, ça tient au fait qu'il y a un désengagement de, de l'État par, par rapport aux prises en charge des des psychotiques. Donc c'est des personnes qu'on va trouver dans le champ social, euh, en CHRS, en, en IME pour les enfants, euh, etc. Et je, je, le, le boulot de formateur que je peux faire par ailleurs m'a montré que les, euh, les, les collègues qui travaillent dans ce champ-là sont quand même relativement euh, démunis en termes de, de repérage. Alors l'idée c'était de, de construire un, comme ça euh, un pas un manuel, mais en tout cas un champ de réflexion autour de, des histoires de, de structure et de, de, mettre, en, de mettre en jeu tu vois, le type de relation qu'on a finalement avec un psychotique. C'est de là qu'on est à la clinique. C'est-à-dire de se faire une petite idée, euh, par exemple dans la paranoïa, lorsque le, le sujet paranoïaque te provoque du côté du persécuteur, de ne pas en rajouter, tu vois, de, de, de produire ce que Tosquelles disait, à savoir euh, d'avoir soigner les soignants et puis bon... Je trouvais que c'était quelque chose d'un point peu indispensable. Peut-être la question du désir me renvoie à une, une image très, très ancienne de, de mon enfance. Je suis né dans un, dans un camp de, de nomades à, à Rennes, et euh, mon père travaillait la nuit euh, comme standardiste, et ma mère faisait des ménages. Et donc, elle me confiait, quand j'étais petit, à une dame à la baraque 15, tu vois, parce qu'il y avait des baraques comme ça, c'est vraiment un camp, chez la mère Pogan. Et la mère Pogam, euh, qui était une vieille dame qui avait, je ne sais pas quel âge, 80 ans, un truc comme ça, elle avait une fille d'une euh, cinquantaine d'années qui s'appelait Angèle, qui était, euh, on dirait, psychotique, qui était folle, tu vois. Et moi j'étais émerveillé, euh, comme, euh, comme mot, j'étais émerveillé de l'avoir, euh, tu vois, tirer, euh, tirer la barbe de sa bouche, euh, faire des arabesques et tout, euh, Et je, je, tu vois, donc j'ai eu un rapport à, à la psychose, euh, d'abord du côté euh, esthétique, je dirais. Euh, alors que bon, ça peut, ça peut provoquer de, de l'horreur pour certains. D'accord. Voilà un petit peu le, dans le champ du désir comment ça va. Écoute, c'est une image qui me renvoie à mon propre chat, qui est celui de la déficience mentale, mmh. que tu connais bien, et, et où effectivement on est, on est confronté à ce type de rencontres ouais, ouais, qui sont des rencontres du réel. Et, et justement, je vois dans, dans ton ouvrage, parce que, je me disais, en euh, t'écoutant, hein, la question de, des psychoses, la question de la structure, je vois que tu as, mis, tu as rajouté la question de l'autisme. Oui. On pourrait mélanger tout ça, déficience mentale, autisme, mmh. psychose, mmh. etc. Et historiquement, d'ailleurs, c'est un mélange qui existe. Euh, Est-ce que c est, c est, cette question de l'autisme, ça, ça a à voir avec questions d'actualité, le nouveau autisme 2013. Est-ce que tu as tenu à faire une partie spécifique sur la question, ce qu'on appelle aujourd'hui de la sphère autistique mmh. hein mmh. Peut-être que c'est un, un signifiant ou une terminologie qui te déplaît. Euh... Bref, qu'est-ce que ça vient foutre l'autisme sur la question des psychoses et pourquoi tu as tenu le mettre ouais. Bon, je sais que la question est extrêmement polémique actuellement. Ouais. Ce n'était pas tellement l'idée, c'est que moi je suis parti de, de l'idée qui est très freudienne, finalement, de dégager les grandes structures euh, euh, névroses, perversions et psychoses. Et dans le champ des psychoses, euh, de, comment te dire, euh, de caractériser un peu trois, trois grands dialectes, comme dit Freud, hein, on parle de dialectes dans les, dans les structures... Trois grands dialectes, c'est-à-dire la, la, la, la psychose paranoïaque, euh, la schizophrénie, euh, la mélancolie et, et l'autisme. Euh, alors pourquoi, euh, pourquoi passer par ça Parce que on pense souvent que c'est Lacan qui a inventé le, la question de la structure. C'est pas vrai, c'est présent chez Freud, mmh. notamment avec une belle image hein, qu'on trouve dans les nouvelles conférences sur euh, cette idée de, euh, que le psychisme humain, c'est un peu comme un cristal, et il est construit selon certaines lignes de force, et lorsqu'on brise ce cristal, eh bien, euh, on voit les lignes de force apparaître. C'est un peu ça l'idée de, de la structure, c'est-à-dire la façon dont un sujet est, est goupillé, on pourra dire, si on peut se permettre ce terme-là, dans son rapport... Euh,